Et eh bien bonjour à tous Alors aujourd'hui on est en train de faire un faux semi dans le tournesol j'avais gratté euh, il y a un mois exactement juste avant d'aller au CIMA le 24 février et là on est le 24 mars il y a plein de renouées, de raies gras et diverses dicotes qui sont nés. et comme le tournesol on n'est pas prêt de le semer seconde faux semis. normalement je la semais dans 4 jours et là vu qu'on a mis l'engrais de fond euh, le phosphore et le potasse sont mis alors en même temps de faire le faux semis, je rebouche les passages de tracteur où on a épandu l'engrais ça, forcément ça tasse un peu bon, c'était dans des bonnes conditions qu'on a mis l'engrais sol alors je repasserai un second coup de, de vibro et puis on se voit dans, dans la foulée voilà bon on va descendre voir un petit peu ce qu'il y a voyez on a du gras des renouées quelques kénopodes déjà ouais repiquages à celui-là il a pas passé à travers avec le temps que ça fait je pense que ça devrait y aller il euh, ya des renoués il y a pas mal de renoués dans la chinte et voilà le ce que ça fait le deuxième passage là la mauvaise herbe va être détruite et ce que je fais en, en même temps je passe en quinconce pour euh, bien affiner le, le terrain et vous voyez bah je gratte euh, 4-5 cm il ah, bah, y, y a notre pote de verre de terre on va le remettre là dedans il ah, bah, y en a un autre et vous voyez bah les petits gras ça va les détruire euh, je sais pas si vous voyez bien mais c'est vert regardez la la densité de régras bon, avec le soleil vous y êtes peut-être pas bien mais y a, ça ferait un gazon si je grattais pas là avec le temps que ça fait euh, on va faire un bon second fausse mi je pense dans 15 jours euh, je repasserai un autre coup euh, dans, dans le sens du semis. Cela je le prends à l'envers. Mais le champ on le sème comme ça en descendant. Mais pour bien casser les quelques mottes, s'il y avait des veines de terre, là je, vois, je le vois moi maintenant. Il y a quelques mottes. Alors ça va les recasser. D'habitude on passe que de coups mais cette année bah, vu les températures qui a fait vite il fait... Il fait... Il faut savoir que le tournesol s'il lève en 2-3 fois euh, vous avez plus de chances de le louper surtout avec les oiseaux qu'il y a Bon là en ce moment là j'ai vu que 4 corbeaux dans le foie mais ce qu'il faut surtout en c'est les, les palombes et les pigeons Ces pigeons ils coupent euh, le tournesol juste quand il sort et des fois ça va jusqu'à un rose semi perte totale de la culture, alors ça serait dommage euh, de pas mettre toutes ces chances de, du bon côté. Alors on va attendre un petit peu, c'est bon, la fin mars, c'est quand même assez rare de faire des tours de tournesols fin mars, euh, chez nous on le fait plutôt vers le 10, 10, 20 avril, là on va faire tout pour essayer de le semer, euh, la... ouais... Si on peut se faire ça le 6-7 avril, ça serait pas mal Après bon... Euh, C'est théorique après les dates, mais bon... On a chacun notre contexte Là je vois qu'il y a pas mal d'herbes, Surtout dans les bordures de parcelles, les régras Je suis assez content parce qu'ils sont au stade fil Et les repiquages... Bah, ils sont à peu près détruits du premier passage Et au milieu c'est surtout des renouées Il y avait un champ, c'était impressionnant quand on a semé l'engrais. je sera un peu de fraîcheur mais ça va, pas, ça va pas se barrer en plus là avec le double rouleau et rabaisser pour appuyer un peu plus pour éviter que la fraîcheur s'en aille et ça qui est bien sur ce vibroculteur le double rouleau qui permet de rappuyer que d'autres rouleaux le, le font pas faire un passage après de boulot Là voilà, on est dans le précédent luzerne qu'il y avait eu il y a trois ans maintenant. Et on peut voir déjà que ça commence à avoir. Euh, les régras réapparaissent. Yeah ah bah ben ça ça doit être.. Euh... Ah c'est un autre régras, je croyais que c'était un vulpin. Là c'est une renouée des oiseaux. Mais il y a surtout des renouées, ils pas mal c'est une Véronique Des petites ravenelles Déjà des Kenopones. C'est presque bon pour semer des tournesols mais il manque un petit quelque chose Et là c'est l'engrais de fond qu'on a mis Et On n'a pas mis d'azote encore, on la mettra qu'au stade 4 à 10 feuilles on met surtout le phosphore, euh, ce, comme le temps le permettait. Regardez, par contre, je voulais vous montrer, il y a de la fraîcheur, la 7 cm. Si je grattais à 7 cm, regardez ce que ça fait. Ça ferait des, des mottes indestructibles. Tandis que, en surface, vous voyez, euh, il y a peut-être 2-3 cm qui sont secs, et je gratte 5, pour bien dessoucher toutes ces mauvaises herbes vous voyez euh, le régras là il est à environ à euh, 2 petits 3 cm et avec le vent qu'on entend là bah, ça va bien le détruire et en plus là je vais mélanger euh, l'engrais de fond avec la terre et il n'y aura plus qu'un passage après à faire euh, juste avant de semer bon là il y a eu amassé ah ben Là il y a un vu le pain avec euh, je sais pas quoi une scarole ou enfin là le vibro normalement dès qu'il passerait il dessouche il met comme ça et ça sèche et voilà voilà un peu la différence de ce que ça donne c'est impeccable moi je suis satisfait du du travail là ça fait un bon faux semi surtout que en plus on rappuie bien le. La surface et vous voyez toutes les toutes ces mauvaises herbes que ça détruit alors moi je vais vous dire bonne journée et je vous dis à bientôt